Le meilleur investissement à faire cette année Qu'est-ce que vous devez absolument mettre en place Bonjour à tous, je suis Damien Lamy, je suis formateur professionnel, ex-banquier et je vous accompagne pour mettre en place des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va voir la meilleure chose que vous avez à faire cette année pour, dans vos investissements pour mettre en place un investissement efficace. Mais avant ça, je vais vous demander de liker cette vidéo, de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté francophone des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas un rentier immobilier en seulement trois mois. La meilleure chose que vous pouvez faire, le cadeau que vous pouvez vous faire pour votre prochain investissement cette année, c'est tout simplement de répondre à votre objectif qui vous est propre. On a trop tendance à vouloir suivre la tendance d'ailleurs, la mode et à mettre en place des choses qui au final ne nous correspondent pas. Je vais vous prendre un exemple. Je n'aime pas forcément investir dans la location courte durée. Ce n'est pas quelque chose qui va avec mes objectifs. Par contre, c'est très tendance et c'est très potentiellement rémunérateur. Est-ce que pour autant je dois le faire si cela ne rentre pas dans mes objectifs Donc, ne rentre pas dans ma stratégie, donc ne rentre pas dans ce que je veux implémenter. Non, ça serait une erreur. Et pour vous, c'est la même chose. La meilleure, le meilleur investissement que vous allez faire, ça sera peut-être le pire investissement pour votre voisin. C'est pour ça que là, il faudra faire un truc. Euh, qu on, qu on, qu on éviter un truc qu'on a adoré faire quand on était étudiant, c'est tricher. De regarder un petit coup d'œil sur le voisin pour voir si on a la bonne réponse. Parce qu'en fait, pour faire la meilleure chose pour vous, il va falloir que ça soit personnel et propre à vos objectifs. Vos, vos objectifs ne sont pas les mêmes que les autres. Je vous demandais une, de vous interroger sur vos objectifs et je vous donnais quelques exemples. Ça peut être pour cette année de vous créer un revenu. Complémentaire. Un revenu complémentaire de 500 euros par mois, de 1000 euros par mois, de 1200 euros par mois, de 2000 euros. Soyez réaliste tout de même avec le revenu que vous voulez mettre en place par rapport au temps et à l'énergie que vous voulez y passer. N'ayez pas objectif incohérent car cela pourrait vous essouffler. Mais mettez en place du coup cet objectif. Potentiellement, ça peut être de créer votre premier investissement patrimonial. Patrimonial, très liquide, faible cash flow. Mais vous savez que c'est quelque chose qui va prendre de la valeur dans le temps, qui va pouvoir être passé à vos enfants plus tard. Vous avez, vous, vous avez envie de vous créer un patrimoine, un, un patrimoine costaud. Vous avez envie d'investir dans des villes dans, qui vous font plaisir, dans des biens d'exception. Et c'est tout à fait OK si c'est votre objectif. Et vous avez peut-être votre objectif de quitter le salariat pour la fin de l'année. Et du coup, là, c'est encore un autre objectif. Et il va falloir, du coup, dans ce genre de stratégie, faire de rétro euh, planning comment on fait un rétro planning on part de l'objectif et on regarde les étapes à mettre en place pour arriver à cet objectif vous allez peut-être par rapport à ça vous rendre compte que votre objectif doit se faire sur 18 mois et du coup la fenêtre de 12 mois que vous avez sur l'année n'est pas suffisante et vous allez adapter plutôt que courir après quelque chose d'irréaliste vous allez adapter et peut-être faire un décalage cela va vous permettre en fait d'avoir d'atteindre votre meilleur investissement de l'année et le meilleur investissement de l'année que vous pouvez faire, c'est celui que vous allez faire de manière posée, calme, avec de la sérénité. On ne fait pas les choses avec une charge mentale énorme qui est toujours au taquet. Sinon, on a ce qu'ils appellent comme l'effet de la cocotte minute qui explose. Si vous avez toujours envie d'avoir des objectifs qui sont trop gros, trop lourds, et qui au final vont vous faire exploser, est-ce que c'est bon pour vous Est-ce que c'est bon pour votre mari, votre femme Est-ce que c'est bon pour vos enfants Non ça va être en fait néfaste, ça va faire l'effet inverse. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire cette année, c'est de définir des objectifs qui vous sont propres. De ne pas forcément, de prendre de la hauteur en tout cas, sur tout ce que vous regardez sur Internet. Surtout les Youtubers qui vous vendent du rêve, de la, des revenus faciles, des revenus passifs. Il n'y a rien de passif dans la vie. À part peut-être gagner au loto et encore, il n'y a rien de passif. Il va falloir travailler, il va falloir trimer, il va falloir mettre en place des systèmes. Potentiellement, plus vous allez grossir, plus il y aura de galères. Par contre, je vous assure de quelque chose, il y aura moins de galères que votre quotidien aujourd'hui en travaillant 35 heures dans une, dans une activité que vous n'aimez pas, si c'est votre cas. Sinon, alors je vous interroge, à monter de gamme au fur et à mesure, si vous avez déjà une activité qui vous plaît, etc. Vous êtes dans la catégorie, je pense, et à vous interroger de revenus complémentaires. Et là, vous allez mettre en place le meilleur investissement pour vous, celui qui est pertinent. Alors, mettez-moi dans les commentaires. Dans quelle catégorie vous êtes Quel est pour vous votre objectif Et du coup, je vous mettrai en commentaire, en réponse, ce qui est pour moi le meilleur investissement pour vous pour cette année. On en a fini avec cette vidéo. Une dernière chose, mettez-moi un like, un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés à la chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao